Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec notre cher ami Evan donc de la Diagonale du Poulpe. Salut Bon bah Evan, la vidéo va tourner plus autour de toi, autour du projet, autour de, de la vulgarisation, de l'aspect technique hein, toujours. Donc euh, je te propose ben, la, petite, la petite présentation obligatoire. Ouais, d'abord, je tenais à te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça me fait super plaisir de pouvoir parler de la diagonale, surtout après moi, mais c'est d'abord de la diagonale. Mais Pour me présenter, je m'appelle Evan, ça, ça tout le monde le sait maintenant. Je suis d'abord et avant tout un développeur et j'aime bien me présenter comme ça. Je suis un grand passionné du code. Je suis tombé dans la marmite du code, c'était à 9 ans, 9, 10 ans quoi, avec un Amstrad 6128. J'ai commencé à d'abord jouer. Euh, sur cette Amstrad. J'étais tout heureux parce que c'était mon premier euh, ordinateur. Je n'avais pas de console en ce temps-là. Hein. J'ai d'abord eu euh, cet ordinateur et après j'ai eu la NES. Ben, un truc un peu bizarre chez mes parents parce qu'ils ne voulaient pas trop que j'ai de console. Bref. Et du coup, euh, Amstrad, je suis curieux du jeu, le jeu m'intéresse. Et puis, euh, dans le bouquin qui avait le manuel qui était fourni, il y avait du code à la fin. Il y avait du code pour créer ces premiers jeux. Et c'est de là, en fait, que tout a émergé. Euh, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ce que j'aime. Euh, même si en fait je l'ai laissé de côté parce que j'avais une autre passion c'était euh, les animaux euh, et je suis allé vers là bon et ça euh, est suivi toute une histoire de vie bref et du coup à un moment donné euh, bah merde ça coûte trop cher c'est pas possible j'abandonne la voie vétérinaire quoi et du coup bah, je me dis mais vers quoi je vais me tourner des idées d'opticien, de, de, de machin de plein de trucs et puis à tout d'un coup pouf un truc qui émerge mais oui le code et voilà et depuis, donc euh, développeur, développeur. Et dans un but premier, c'était de développer des jeux vidéo. Ça a toujours été ma, mon vrai but, mon vrai leitmotiv. Et en fait, euh, derrière, ça n'a bah, ça pas fonctionné. Donc, je suis devenu développeur normal hein, pour, pour client. Et euh, j'ai monté ma boîte. Ça a duré 8 ans. On était 14 dans la boîte. C'était super cool. Et toujours cette idée de créer quelque chose d'encore plus grand. Et euh, après ça, bah, et durant déjà cette période-là, je formais. Je commençais déjà à former. Et en fait, tout le monde me disait, ouais, tu t'apprends bien, tu t'expliques bien et tout. Evan, c'est cool, on comprend vachement bien avec toi. Bon, ok, tu sais, tu laisses ça de côté, tu es à fond dans ton idée de développement. Et euh, bon vraiment, j'étais passionné. Et euh, bah, après ça, qu'est-ce que je fais après ces 8 ans d'entreprise de, de, de, Eh bien, je crée une entreprise de formation, où je fais de la formation. Et puis, en fait, je remarque que, bah, avec mes gamins, j'ai deux enfants, je remarque que bah, c'est super cool, euh, j'adore jouer euh, et expliquer en jouant. Et donc, du coup, bah, faire bizarre. du jeu euh, pour expliquer… Ben, c'est encore mieux. Et je vois que les enfants, ben, je me rappelle aussi ces moments-là quand j'étais gamin, mes parents me l'ont fait oublier tous les adultes, mais euh, moi, je suis resté un grand enfant sur certaines parties. Et euh, je vois que mes enfants, ils apprennent bien grâce à ça. Et je vois qu'en fait, ben, c'est vachement bien. C'est une mouvance qui existe aujourd'hui, vachement. Euh, mais euh, autant que je commençais à le voir émerger, c'est à 4-5 ans, c'était encore tout neuf en France. Et euh, ben, voilà l'idée de ben, la diagonale du public qui émerge. Donc, euh, voilà sur ma présentation, développement, entreprise et, euh, et jeux vidéo. C'est ce qui fait de moi ce que je suis, ce qui fait émerger la diagonale. Alors, je vais te poser la grande question, euh, voir si es un vrai, un, un, un vrai de vrai. Euh, Est-ce que tu aurais la, la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste Ah oh putain, tu me fous pression euh, C'est quel référentiel Ah, 42 Voilà, voilà merci, merci, ça va. Ça va. Alors, je n'ai pas, pas écouté euh, du temps ou Alors, j'ai pas lu les bouquins. Euh, ouais, j'ai ouais. pas écouté, euh, shame, hein, vraiment c'est prévu dans, dans toute ma to-do list c'est prévu vraiment J'ai pas écouté du temps avant même que ce bouquin on m'a dit que c'était une émission radio aussi il fut un temps. Et j'ai pas du tout écouté ah. ça, c'est un collègue qui m'avait dit ça, encore plus passionné que moi d'H2G2 qu Moi j'ai vu le, le, ah, vu le film et j'ai adoré quoi, j'ai franchement ouais, ouais. Voilà, c est, c est, ça définit tout ce que j'aime Toi aussi non ouais. Bah bon. ben, euh, oui c'est assez, assez dans ma culture hein, aussi le le H2G2 et, et toutes les geekeries qui vont avec. Ah, les qui parlent, euh... ah. Voilà, voilà, Ma Marvin, surtout Marvin. Quoi. Euh, ah, oui, oui. Mon préféré. Oh. <rire> du coup Evan, euh, ce que je te propose c'est de nous parler un petit peu de la diagonale du poulpe, de nous présenter un petit peu le projet. Euh, tu nous as dit que ça concernait le jeu vidéo, que ça concernait la formation visiblement. Tu peux peut-être euh, bah, voilà, nous expliquer euh, plus en détail et puis un petit peu, euh, en plus de, de La Diagonale, nous, nous parler un petit peu des membres. Ouais, d'accord. Je ne parle pas des le, le bras droit, le bras gauche, voilà. Voilà. Euh, la Diagonale, c'est quoi J'aime bien le présenter comme un jeu, d'abord. C'est d'abord et avant tout un jeu vidéo. Bah, D'ailleurs, hein, vous voyez derrière les personnages principaux. Euh, je rassure l'agente féminine qui peut écouter ta chaîne. Il euh, y a les mêmes du côté euh, féminin. Il y a 4-5 persos sur 3 déjà, mais il y en aura 5 persos du côté féminin. Euh, D'accord. Euh, On en reparlera ça si tu veux. Donc, la Diagonale, c'est d'abord un jeu vidéo. C'est un jeu euh, vraiment épique, euh, RPG. Où, euh, alors, l'histoire, c'est quoi C'est des poulpes qui sont en fin de vie dans, sur leur planète, leur planète originelle. Euh, cette planète, euh, bah, un poulpe, même si des poulpes d'une autre galaxie ont besoin de flotte. Cette eau, ils commencent à en manquer, ils en ont un peu trop usé j'ai une nature écolo, hein. donc du coup j'aime bien le mettre dans le jeu, et euh, ils se sont dit bah tiens ça serait bien d'aller ch chercher une autre planète, ils en trouvent une, une autre planète où en fait ils ont un esprit un peu bah, poulpien, c'est à dire on s'en fout du reste et on pense qu'à nous, et ils vont essayer de pomper l'eau en fait, et euh, sans blague sur pomper hein. <rire> J'étais en train d'y penser <rire> Ils sont, ils, sont, ils, vont chercher la, ils sont dit bah, on va prendre des méga aspirateurs d'eau parce que c'est des poules bien évoluées, hein. ce pas des poules comme on a chez nous. Et euh, ils vont essayer de choper l'eau. Et cette eau, en fait, euh, bah, c'est des gros aspirateurs d'eau qui sont capables d'aspirer l'eau, de la transformer en cube euh, compressé, un peu de l'air liquide, on peut voir ça comme ça, et le ramener chez eux. En quoi. Comment des glaçons. Les glaçons ouais, glaçons ou peut-être euh, plus toi même encore plus compressé quoi, je sais pas, j'imagine un système un peu plus évolué qu'on n'a peut-être pas chez nous, je me dis un système un peu mix. Je sais pas du tout si ça existe mais euh, j'imagine un truc encore plus compressé parce qu'il faut imaginer quand même euh, bah, choper toute la planète, toute la fois de la planète, il y en a pas mal. Euh, ils arrivent donc ils envoient des émissaires euh, des émissaires scientifiques et une partie armée donc c'est pour ça qu'ils sont un peu déguisés euh, niveau armée parce qu'en fait on leur demandait demandé quand même euh, fait gaffe euh, allez-y quand même euh, bah, on sait jamais ce qu'il a sur la planète parce qu'ils sont pas Elle est super loin à la planète hein. ils arrivent sur la planète et ils commencent à atterrir sur la planète et euh, il se trouve en fait qu'il bah, ya déjà des aspirateurs d'eau alors que eux, leur mission c'était de vérifier si tout était ok et si en fait ils, bah, on pouvait installer les aspirateurs d'eau et c'est là où bah, se posent des grandes questions en plus ils atterrissent du côté où la planète elle est pas habitable d'un côté, elle habitable que de l'autre. Là, vous voyez ce qu'on voit derrière. D'ailleurs, ils sont venus oui. de sortir de la période non habitable où ça crame, où ça tue tout le monde, quasiment. Et ils vont vers le côté obscur, en fait le côté sombre de la planète et ils vont pouvoir s'en sortir, et on verra la suite. Mais le jeu, c'est vraiment, déjà, on arrive, on est à deux doigts de crever, on a, on a mairie de toute urgence, il y a des grands aspirateurs d'eau qui sont en train de, bah, de, de souffrir aussi, tout rouillé, bah, comment faire pour s'en sortir Donc c'est vraiment un RPG. Hein. Pour les fans de Final Fantasy, c'est purement dans cette trempe-là, c'est du Final Fantasy 7, VII, 8 et 9, je suis un grand fan du 10 aussi, sauf que c'est du 2D pour l'instant, et voilà. Mais pourquoi, pourquoi il y a une... bah, c'est un jeu comme un autoké, mais pourquoi il y a un côté formation je suis persuadé que le code, on peut l'apprendre encore aujourd'hui, même si aujourd'hui la mouvance euh, no code est en train d'arriver de plus en plus. Je suis persuadé euh, en fait que, euh, et ça c'était il y a 4-5 ans quand j'ai eu l'idée, qu'on peut euh, bah, allier l'apprentissage et le plaisir. Mais je n'ai pas envie dans le sens, euh, bon voilà, on apprend puis on fait des petits jeux, des serious games. Ça, je n'aime pas, je trouve ça chiant. Et, euh, et en fait, c'est juste édulcorer de la formation euh, qu'on fait depuis qu'on est gamin. Non, je me suis dit, c'est l'inverse. C'est ce qui se passe quand on est gamin en fait. Le gamin, l'enfant, il, il apprend comment Il apprend en jouant. Il ne se dit pas, tiens, je vais apprendre quelque chose. Non, il joue, puis il apprend. Eh bien, c'est la même idée là. Dans le jeu, va être en fait une notion de je peux coder. D'abord, ça passe sur l'apprentissage du code. Et donc, du coup, bah, tiens, tout d'un coup, on doit se débloquer d'une situation. Eh bien, pourquoi pas la débloquer en activant certaines lignes de code Oui, mais je ne sais pas coder. Bon, on va l'apprendre sur le tas. On va tâtonner, on va apprendre. Il y aura des aides intuitives et il y aura de l'IA, bon, si on veut. Tout ce qu'on veut, ça c'est de la technique. Mais ça va aider à ça. Et en fait, c'est cette idée-là. C'est d'abord le jeu. On active les compétences de code si on a envie. Si on n'a pas envie, on joue quand même. Si on a envie, on peut aller jusqu'au code. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on sera codé. Et plus on va savoir coder, plus on pourra avancer encore plus dans le jeu, débloquer des, des passages, des niveaux, des quêtes qui n'y aura pas sans le code. Et si on s'est déjà codé dans le jeu, ben super On va pouvoir aller encore plus loin directement. Voilà l'idée de base de la dégona. D'accord. Donc, avant tout un jeu et… Un, aussi un programme de formation en, on va dire, secondaire. Exactement, ouais, exactement. Secondaire, mais. Euh très importante dans, dans la philosophie de, de la diagonale. Bon, exactement. Et puis, tu vois, là, il y a, il y a trois personnes, mais on peut monter jusqu'à cinq, en fait. C'est un jeu qui se base un peu comme un Final Fantasy 14 C'est un jeu où tu commences, tu es seul, et après, tu vas rejoindre bah, tes, tes, tes guildes et tu vas avancer. Euh, bon, je commence tout ouais, juste ouais. hein, FF14 mais je jouais beaucoup plus à, à WoW, euh, pas beaucoup, un petit peu, quand même. Et euh, j'adore ces principes-là. Sauf que je me suis dit, on va commencer autrement. On va commencer, on est 4-5. Et euh, on commence déjà ensemble et on avance ensemble dans tout jeu à 4, 5, pas plus. Pourquoi Parce que c'est la, la valeur idéale d'apprentissage dans un groupe. Et du coup, on peut créer vraiment une, une cohésion en fait ensemble. Et on va apprendre aussi à travailler ensemble. Et bien exactement ce qui se passe dans le monde du développement aujourd'hui. Apprendre à travailler ensemble. Donc, il y aura aussi des aides là-dessus. Et on pourra apporter, nous formateurs, des informations dans ce jeu-là pour apporter des connaissances bah, durant le jeu et on pourra faire ça par exemple je sais pas à travers un pool, par un vieux sage il y a plein d'idées qui vont émerger et qui vont améliorer le jeu petit à petit mais pas que du code d'abord du code mais pas que d'accord et alors concernant les membres donc vous êtes quoi vous êtes une grosse équipe euh, une multinationale euh, multinationale ou... ah putain c'est ça, ça hein. j'ai hâte qu'on soit arrivé à ça mais en fait euh, <rire> euh, non en vrai l'idée de, de la Diagonale c'est qu'on soit un, un indie game groupe hein. Euh, pour l'instant, on est euh, moins d'une petite dizaine, ce qui est déjà bien. Il hein. euh, y a, euh, ben, pour ne citer que toi, il y a toi. <rire> euh, voilà. Moi ouais, toi, ben, ah, oui. On ne s'y attendait pas. Euh, ça, c'est super cool. Donc, Steven, toi qui es là, c'est super cool. Toute la partie infra, idée, et puis même, euh, tu es en train de découvrir le code. Donc, c'est cool. Tu nous aides aussi sur la partie code. Donc, ça, c'est super sympa. Donc, on va dire qu'on co-construit aussi la partie scénario euh, sur la suite. Donc, ça, c'est cool. Euh, et puis, tu as aussi euh, Félicien qui est le premier stagiaire de la, de la Diagonale. Euh, parce que je n'ai oui. pas précisé mais mon entreprise de formation s'appelle Dev To Be Curious, vous pourrez voir, il y a une chaîne là-dessus Là, là il est là euh, Et euh, un, un petit peu, peu après d'ailleurs et, euh, et du coup, bah, en fait c'est le premier sponsor de La Diagonale et du coup euh, on sponsorise aujourd'hui un stagiaire pour que ça avance un peu plus vite et pour, pour l'instant, il y a un deuxième jeu qui est en train de développer, on expliquera pourquoi si tu veux après, mais en tout cas, il nous a rejoint sur La Diagonale après, il y a Anthony, Anthony que j'ai rencontré il y a deux ans euh, au moment vraiment où ça émergeait le développement, euh, l'envie. Donc, je disais, hein, il y a 4-5 ans, j'ai eu l'idée, puis il y a 2 ans, j'ai vraiment là, voulu le mettre en avant. Et euh, Anthony nous a rejoint. Anthony, qui est un développeur C-Sharp, pareil, tombé dans la marmite, un grand développeur aussi, euh, passionné, vraiment amordu, un geek impur. Euh, donc, super cool, il nous a rejoint. On a bossé sur une première version de Poupochi, on pourra en parler aussi. C'était une première idée émergente avant la diagonale. Bon, ça n'a pas marché, ben voilà, on, on apprend aussi, hein, c'est ça aussi les startups. Après, ça n'a pas, marché, qui... pour ça ça pas, pas marché, marché pour le moment. Comment Ça voilà, n'a ben, pas marché pour le moment. Voilà, pour le ouais pour l'instant, on en discutera aussi. Il y a Emmanuel aussi qui nous a rejoint sur la partie graphisme. Euh, là, non pas sur ce qu'on voit derrière, là, c'est Dohan qui travaille avec nous. Dohan sur la partie graphisme du jeu 1. Et euh, Emmanuel va être sur la partie com générale et la partie graphisme aussi ben, du jeu 2. Elle va rejoindre la partie jeu 2 par la suite. Et euh, après, il y a deux, trois autres personnes dans satellite qui arrivent. Il y a Antoine qui tente de venir, mais il n'a pas trop de temps. Et puis, deux, trois autres personnes. Mais déjà, on euh, bah, avance. Il y a eu mon frère. Bon, vous pourrez le voir hein, sur, sur la page de la diagonale. Il y a eu mon frère qui a fait le logo. Euh, il y a eu aussi euh, le graphiste, mon voisin, qui a tenté aussi. Euh, voilà. mais, mais on va dire l'équipe actuellement, c'est celle que j'ai dit en premier. Ouais. Et on commence à avoir un, on va dire, un, un bon esprit d'équipe et une bonne cohésion, je trouve. Donc, c'est cool. Ça avance bien là-dessus. Effectivement, oui, oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a le petit noyau dur, il y a l'équipe et, euh... et puis on a tous des, des compétences, des personnalités euh, qui sont euh, différentes euh, par moment, qui sont euh, complémentaires quasiment tout le temps et euh, donc c'est vrai qu'il y a une, une certaine émulsion qui est, qui est plutôt agréable de mon point de vue. Euh, concernant Anthony, bah, euh, il a aussi une expérience dans le jeu vidéo, euh, je mettrai en lien en dessous euh, sur, euh, sur la vidéo un lien vers, euh, vers un de ses jeux, qui, que, bah, le prochain là, qui va sortir. Ouais, je crois que c'est euh, septembre, non C'est pas ça, septembre, sorti en prod euh, Je crois, oui, je crois que c'est prévu pour septembre. J'y joue déjà en, en, en testeur. Pareil, Et... j'ai pas trop de temps, mais j'y joue à mes heures perdues. Hein voilà donc euh, on mettra un petit lien peut-être peut quelques petites captures des choses comme ça euh, concernant Félicien et donc le jeu 2 euh, bah pareil hein, je mettrai quelques, quelques petits extraits de vidéos il y a bientôt euh... une vidéo qui va sortir sur la diagonale dans la fin de semaine qui montre un peu euh, oui. ce qu'est le jeu 2 et l'idée c'est d'intégrer le jeu 2 bah, selon même tes idées hein, Steven d'intégrer le jeu 2 dans le jeu 1 mmh. en tant que jeu qu'on peut jouer dans le jeu en fait, enfin, un peu à Inception, donc l'idée est super bonne et on voit, on voit ça de temps en temps, mais dans les Final Fantasy, on le voit pas mal, moi j'adore ce principe-là. On peut rester des heures sur un jeu, dans le jeu. Je prends l'exemple de Final Fantasy X avec le Bitsball. moi je sais pas, nombre d'heures que j'ai pu jouer au Bitsball. Prenons Final Fantasy VII, pardon, ça fait très vieux, hein. on dirait un vieux con qui parle, mais... Du coup Evan, euh, donc petite équipe, mais, euh, mais intense. Euh, Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer, à tes petits camarades, à tes compagnons d'aventure ah, ben ouais, un grand message, merci. Un grand merci du fond du cœur. J'ai vraiment, je l'aurais déjà dit, hein, mais euh, je suis toujours épaté de les voir présents. Alors qu'on est, bon, à part le stagiaire, où il y, a, il y a un côté finance, mais autrement, on est sur euh, vraiment du bénévolat. On est ensemble à avancer, on est ensemble à croire au projet. Il y a eu ses hauts et ses bas. Euh, des refonds, des... on en reparlera après si tu veux, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais je peux en reparler et bas, c'est remise en question c'est reprise, on abandonne, on repart et on est toujours là, et ça franchement, ouais, merci merci à vous tous et toutes euh, merci d'être là, d'apporter vos idées, de critiquer d'apporter, d'avancer de... quel que soit le temps qu'on a, parce que c'est vrai qu'on avance à nos heures perdues, donc on n'en a pas beaucoup puis on a nos familles, nos vies, etc euh, mais c'est cool, c'est cool euh, moi j'ai hâte que tout ça, ça se concrétise donc, j'ai hâte que tous nos efforts ne soient, soient pas vains. Et de toute façon, ils ne le seront jamais parce que c'est une belle aventure. Je vais faire un peu, ça fait très politique, hein, mais c'est une aventure humaine pour moi, réellement. Avant d'être même du développement, c'est génial. C'est génial de se retrouver tous les mardis euh, ou tous les, quand on a le temps, euh, au moins une fois par semaine. Non, c'est génial. Un grand, grand merci du fond du cœur. Et, euh, et j'ai hâte qu'on avance encore plus, qu'on se retrouve, qu'on fasse des devcamps, qu'on… Qu'on concrétise ça de manière officielle, qu'on voit le projet émerger plus qu'un crowdfunding qui n'a pas fonctionné une première fois parce qu'il manquait de démo, qu'on finisse la démo, bref, carrément. Ouais, merci. C'est, c'est vraiment. Euh, à chaque fois que j'y pense, j'en ai des frissons. Réellement. Je suis honoré. C'est un vrai honneur. Et, euh, et c'est pas parce que c'est moi que l'idée que je suis. Au bien au contraire, je suis des fois euh, intimidé de voir à quel point vous êtes présent. Ah, fais gaffe. Tu, tu, tu, tu, vas, tu, vas tous, tu, tu vas tous nous faire pleurer, là. <rire> <rire> c'est en plus. C'est réellement ça. <rire> J'ai hâte que ça grandisse euh, au sens… Alors, je ne veux pas qu'on soit 50, ça c'est clair. Euh, on le fera peut-être au moment de la phase ultime, mais je veux dire, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être autant pour faire émerger la première démo, mais je souhaite vraiment qu'on puisse avancer, que ouais, qu'on qu arrive à voir. On est dans le tunnel et on voit la lumière C'est ça qui est cool J'ai envie qu'on arrive au moins à cette première étape du tunnel quoi. Euh, On Vous dites ah tiens une pause, la lumière était sympa Bon ok, il y a encore du tunnel, c'est pas, pas grave Mais au moment, on fait ce checkpoint J'ai hâte de ce checkpoint Alors bon, on m'a toujours dit, euh, fais gaffe au tunnel Si tu vois la lumière, t'y approches pas Bon <rire> ah, Non, non, c'est une, une belle lumière Toi C'est un peu comme derrière, quoi. regarde au fond là, Ici, là alors par contre, euh, tu as, as parlé d'un truc qui... Euh, tu as dit un mot qui m'interpelle un petit peu, c'est la concrétisation. Comment globalement, euh, là c'est l'aspect vulgarisateur euh, qui, qui, qui, qui se pose la question, comment tu vas passer de l'idée du projet pur, hein, une simple idée, à de la concrétisation Surtout que tu te fais un peu appeler euh, Evan le concrétisateur. Donc, Evan, le concrétisateur, comment tu passes de cette idée à la concrétisation Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose tout le temps aux codeurs, en fait, qui ont l'habitude de coder. Comment tu passes d'une idée à « je code, j'écris mes premières lignes de code ». C'est vrai, ça. C'est euh, ouais. une question qui est extraordinaire. Mais je pense que c'est la question que tu poses à tout artiste, en fait. C'est vraiment de la créativité pure. Euh, et c'est vraiment, euh, quand on est codeur, développeur, développeuse, on, on est euh, dans la création pure. Euh, ouais. Il y a ceux qui pissent du code, comme il y a ceux qui dessinent à la, à la volée, quoi, à l'infini. C'est une manière euh, vraiment tâche euh, darwinienne, pas darwinienne, euh, taylorienne. Mais euh, oui. comment, comment tu fais bah, déjà l'idée est là, et après, bah, en fait, euh, moi je dirais, faut pas chercher loin. La première étape concrète, Évènement euh, concrétisateur ou concrétiseur. Euh, comment je fais ça concrètement C'est eh bien, c'est moi j'y vais première étape, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai besoin en premier J'aime bien parler en formation de bah, quel est ton premier pas que tu veux faire. Tu as l'idée Moi, j'ai l'idée générale. Je sais ce que je veux faire. Je vois où il faut aller. J'ai cette vision en fait réelle hein, et je suis le porteur de cette vision. Mais concrètement, bah, je me dis, OK, il faut quoi bah, Il faut déjà euh, un pro, une première image. OK, bon, on la construit. Comment on la construit Eh bien, j'imagine des choses. Ouais, mais ça ne fonctionne pas toujours. Comment je vais faire Eh bien, je vais essayer de mettre des schémas. Qu'est-ce que je veux Bon, ça parle de poule. Bah, je dessine un poule. Ok. Puis après s'ensuit petit à petit, ça avance. Après, bah, qu'est-ce qu'il faut Il nous faut un, bah, un moteur de jeu. Ok. Je choisis quoi Bon, bah, je fais des tests. Je vois ce qui me va. Est-ce que ça c'est facile à apprendre Ça, ça va bien. Bon, moi j'ai 20 ans d'expérience de code, mais euh, oui. quel qu'en soit, je regarde, j'analyse. Et après c'est bon. bon. cette étape elle est faite. Et après, bah, vous voyez, j'avance pas à pas en fait. Je ne cherche pas à aller trop loin. J'ai toujours la vision. Je sais toujours où je vais. Moi, je donne bien l'exemple de. Je suis jamais monté en haut d'une montagne hein, tout en haut. Hein. Mais c'est exactement pareil. Euh, je me dis, moi, si on me dit demain, va voir l'Everest ou de, demain monte euh, le Mont Blanc, grimpe le Mont Blanc, j'ai aucune idée. Hein. Franchement, j'ai aucune idée. Par contre, je sais que là, juste là, je sais ce que je peux faire là. Juste après, c'est sortir de, de mon bureau là, parce qu'en fait, c'est un bureau. Hein. Euh, je suis pas là, hein, je suis pas dans cette planète là. Tu n'es pas dans un jeu vidéo là. Bon non, non, j'adorerais. Euh, ah, c'est prendre la poignée, sépions. ouvrir. Et après, qu'est-ce que je fais Je prends la poignée de la porte de ma maison, je sors. Oui, mais attends, on réfléchit quand même un petit peu. Qu'est-ce que j'ai besoin pour y aller Bon, bah déjà, je sais que... Donc, il y a toujours une phase de recherche et une phase de, euh, de concret pur, j'avance au premier pas. Et donc, du coup, ça mène ce système itératif, en fait, où à chaque pas, ou chaque dizaine de pas, je me fixe un petit objectif et ça avance. Et c'est pareil en code, en fait. Au début, je code quelque chose qui n'est pas super, et puis, euh, bah, je réitère et j'améliore. Et plus ton expérience va, plus que la prochaine fois que tu feras un nouveau projet, bah, tu sauras ce qu'il faut faire au début. Donc toi, c'est ça aussi concrètement. C'est que concrètement, c'est mon expérience qui parle. Mais même un junior en code, il peut y arriver. Il se dit, OK, bah, je prends je sais pas, un jeu, qu'est-ce qu'il veut faire bah, Déjà, et l'idée du jeu. Je veux faire un jeu comme Mario. OK, bah, déjà, qu'est-ce que tu dois savoir faire Déplacer un personnage bah, Tiens, attendre ça. Déjà, pas plus loin. Après, fais-le fais sauter. OK, très bien. Ouais, mais après, attends, il faut peut-être une histoire. Euh, bah, tiens, ça me plaît bien, ça. Ben, Inspire-toi de ce qui existe autour, en fait. Euh, quel jeu tu aimes Moi, j'aime bien citer à chaque fois, quand je parle, par exemple, du jeu 2 ou en discute du jeu 1, c'est des exemples pour illustrer. Euh, les graphistes, ils en ont besoin aussi. Hein. « Evan, tu t'inspires de quoi pour ?» Et, et donc, ça s'avance comme ça concrètement. Et c'est vraiment cette phase-là de accepter l'erreur. Accepter l'erreur. L'erreur va permettre que… Bah, pas de problème c'est euh, pas grave. Au début, tu feras jamais quelque chose de parfait. Par contre, si tu es dans l'optique de faire quelque chose parfaitement dès le début, clairement, bah, tu feras rien en fait. De mon mmh. point de vue, hein, je mmh. fonctionne comme ça. Vraiment, il y en a qui ne sont pas câblés comme moi, mais moi, je fonctionne comme ça. Bah, moi, je m'en fous en fait. Je vais essayer. Et puis, je vais essayer. Et puis, tu vois, j'ai fait une entreprise pendant 8 ans. Ça a marché 8 ans. Ça n'a pas marché plus. Bah, je, resterai. Puis, je resterai. Et puis, je resterai. puis, au bout d'un moment, bah, l'enfant, il apprend à marcher non comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai... C'est un peu de parole en l'air, mais concrètement, c'est comme ça que je fais réellement. J'écris mes premières lignes de code et puis les premières fois que j'ai fait mon programme, même pas de jeux vidéo, mais autre, ben, je n'avais pas réussi. Hein. Ça ne fonctionnait pas bien. Bon, moi, ben, je réessaye, puis je réessaye, puis je réessaye. Et puis surtout, je m'inspire des collègues. Euh, je lis de la doc, je lis des bouquins, j'en ai plein à la maison. Je regarde des vidéos YouTube maintenant, hein, parce que ben, clairement, ça fait 10 ans que ça existe, mais ça fait 5-6 ans que le code se voit beaucoup aussi sur YouTube. Je me documente par rapport à ça. Je me remets toujours en question. Et petit à petit, bah, quand je fais du code, je sais où je vais direct. Pourquoi Parce que j'ai expérience maintenant. Mais toi, ça vient avec le temps. Bah, et, et, effectivement, comme tu dis, euh, voilà, c'est la, la, la question de euh, bah, qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait On veut qu'il aille à droite ?» Il bah, faut coder pour qu'il aille à droite. Euh, c'est un petit peu là aussi que euh, j'apporte ma pierre à l'édifice. Hein, cette fois, non pas en tant que vulgarisateur, mais en tant que participant à, à la Diagonale. Euh, voilà c'est là aussi où euh, moi qui suis pas développeur tu vas en avoir marre de l'entendre je suis pas développeur <rire> là où moi qui suis pas développeur je vais quand même pouvoir participer sur du code en, en travaillant sur du petit poc en travaillant sur, donc du du proof of, of concept en travaillant sur des petits outils comme pour le jeu 2 bah, sur le joystick ou sur euh, sur une simple barre ou ou des choses comme ça et c'est là que euh, bah, travailler en équipe et travailler avec, euh, avec euh, du bénévolat n'est même pas un souci. Parce que quelqu'un qui a des jours, des heures devant lui par jour, bah, va pouvoir fournir. Quelqu'un qui va avoir euh, une demi-heure par jour, va tout de même pouvoir participer à son niveau. Mais son niveau va quand même être euh, important en fait dans l'émulsion. Le... Dans le... Tu vois, c'est le... la petite perle de moutarde dans la dans la vinaigrette tu vois c'est elle est pas importante mais elle va te donner un petit peu de goût elle va te donner le voilà si, si bah c'est on dit c'est comme la sur le gâteau mais on va dire ton gâteau est très bon mais si tu rajoutes ces petites pointes en plus c'est ça qui fait toute la différence ouais bah alors par contre t'évites la moutarde dans le gâteau cela <rire> c'est tout du temps. <rire> Du coup Evan, donc là tu nous as un petit peu parlé euh, de la méthodologie, euh, on va dire de, de, euh, du passage du projet à la concrétisation euh, d'un point de vue euh, toi seul. Comment ça se passe maintenant au niveau, euh, niveau méthodologie et outils de gestion de projet, du coup euh, en, en, en groupe, en équipe Ouais, euh, bonne question, c'est clair qu'on peut se dire que ça va être différent. Pour moi ça va être totalement pareil et en même temps différent. D'abord, bah, on a un groupe, donc clairement, on peut se dire bah, il faut un chef, un chef qui dirige et qui organise. On peut le penser comme ça, ça existe depuis la nuit des temps, on écoute le chef et on se fait fouetter, c'est génial. Et puis, très bien. Euh, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Ouais, voilà, pyramidal total, ouais, c'est ça. Et, et, ça fonctionne, hein. en fait, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Et en fait, on peut l'appliquer à certains moments. Par contre, moi, je ne suis pas un niveau. Si, si, si, quand, pardon, quand je moi, je manage, ce n'est pas, pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne que moi, j'apporte la vision. J'apporte la vision, je suis là pour cadrer euh, bah, sur là où je pense c'est bien ou pas. J'apporte aussi la partie vision technique, euh, aussi, puisque j'ai l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas apporter leur point de vue, bien au contraire. Mais on va dire que je vais être là à apporter le cadre, à apporter le cadre et à motiver. On va dire je suis un peu l'autre. C'est une sorte de… ça s'appelle le « management hosting ». Le « hosting management », je ne sais pas si tu connais. Pas du pas tout fou, fou. Ouais, ben, Je te laisserai aller voir, c'est super passionnant. Grosso modo, c'est un peu comme quand tu euh, accueilles des gens à la maison. Tu, sais, tu deviens leur hôte et tu fais tout pour qu'ils qu soient à l'aise. Et tu vas être des fois présent à les guider. Ben, voilà ce qu'on fait ce soir. Et en même temps, des fois, tu vas être en arrière. À, ben, ah zut, il manque un petit four, etc. Tu vas même leur présenter. C'est un peu cette idée-là. J'avais regardé des vidéos là-dessus. Et moi, je, en fait, je me suis totalement retrouvé là-dedans. Je suis ce principe-là de, de, de management. Donc Déjà, pour moi, c'est le meilleur des managements. C'est-à-dire que tu laisses l'équipe se former. Si tu fais partie de l'équipe à développer aussi, tu développes. Donc déjà, premièrement, c'est ça, l'équipe auto-organisée. Il y en a certains qui me disent, ouais, Van, ben, c'est l'état d'esprit agile en fait. Ouais, c'est ça, ça vient de l'agilité. Plutôt, l'agilité, c'est inspiré de ces règles de bon sens, on va dire. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça donne quoi ben, En fait, ça donne que d'abord, l'équipe doit apprendre à se tromper. Donc, d'abord, l'équipe, elle ne sait pas qu'elle est une équipe et elle doit apprendre qu'elle est une équipe. Donc, elle va s'auto-construire par rapport à ça. Pour ça, il y a des règles hyper importantes dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel groupe. Il y a des rituels à mettre en place. Il y a une culture à avoir, une cohésion, des, des façons de parler. et Tout ça, on va soit le faire de manière implicite, soit on va le faire aussi de manière écrite. Donc, on va faire une charte, une charte qui n'est pas figée. Hein, sinon, ça devient les dix commandements. Il ne faut pas que ça soit ça. Mais il faut que ça soit quand même quelque chose qui dise, OK, toi, tu fais partie… Du groupe, toi, tu n'en fais pas partie en toute bienveillance. Par exemple, bah, c'est ce qui se passe dans les groupes Facebook, dans les, sur YouTube et tout. Attention, là, il y a, tu parles de, de porn ou de, de, de violence. Bah non, nous, on n'en veut pas dans notre groupe. Alors qu'un autre groupe, en voudra peut-être. Voilà, c'est ces règles-là. Oui. Dans le groupe, pareil, euh, en développant. Donc, premièrement, et donc chercher les valeurs, les valeurs qui, qui font qu'on sente bien. Et donc, être capable, tout le groupe groupe, hein, pas que celui qui lead ou ceux qui lead, euh, ou celui qui porte la vision ou celle c'est vraiment tout le groupe qui va dire ok nos valeurs c'est ça dans la diagonale c'est ça donc ça c'est premièrement on va dire l'état d'esprit ce qui permet d'amener toujours pourquoi on avance ensemble et après au niveau technique euh, bah, il y a deux façons de faire pour moi il y en a même trois il y a celle où on, on est à l'ancienne école et encore une fois on est euh, bon, ok alors on planifie tout jusqu'à dans deux ans et donc là c'est ce qu'on appelle Gantt et donc, il y a tout ce qui est outil de gestion de Gantien, hein, Gant Project, MS Project, etc. Très bien. Voilà. Moi, je dis toujours, ça, c'est quand ça ne change pas. Quand tu es sûr de ouais. ce qui va se passer dans trois ans, dans deux ans, dans un an, tout dépend de la taille de ton projet. Nous, la diagonale, on l'a co-construit. J'ai plein d'idées, je sais où on va, mais, mais en fait, je ne suis pas seul. On, pour, autrement, je n'aurais pas, pas demandé de l'aide, en fait. Et du coup, non, on a besoin d'être ensemble. Donc, c'est veut dire qu'on a besoin de chacun de se nourrir. Donc, c'est à dire que ça va changer. Donc, on passe sur notre état d'esprit, qui est état d'esprit agile, mais on n'est pas obligé de faire du scrum ou des choses comme ça. Non, on fait quelque chose qui est juste de règles. On apprend nos erreurs de manière itérative, une nouvelle fois. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on utilise ah, ben, Très lourd encore. Ça fonctionne très bien avec Très lourd. Très lourd, euh, on se fixe les besoins, on se fixe les tâches, pas obligé les besoins d'ailleurs. On essaie de se donner des objectifs, on se, on se motive ensemble et on avance. Après, on peut aller très loin via outils. Il y a des outils comme Azure DevOps, il y a iScrum qui permet de faire ça. Il y a Jira. Il y en a vraiment plein qui permettent de faire ça de manière cadrée Scrum par exemple ou Lean Management. Mais je dirais que si on n'a pas tous ces outils, si on n'a pas envie de se prendre la tête, un bon Trello avec le règle que j'ai dit euh, à faire en cours fini, euh, tester, livrer, déjà très bien. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous, nous reparler de... De Trello, parce que je crois que tu l'as dit effectivement dans une version de la vidéo qui n'est pas enregistrée. Ouais. Alors, Trello, ouais, Trello c'est quoi euh, Trello, c'est un outil en, fait, en ligne qui permet de, de faire tout et n'importe quoi dessus. En vrai, hein, c'est un outil qui est très libre. C'est un outil qui se veut avoir deux principes des listes et des cartes. Les cartes se punaisent sur des listes. C'est un outil virtuel, hein, c'est vraiment un outil, un logiciel sur Internet. Et euh, on peut débloquer des fonctionnalités en payant, mais de base, il est très utile, par exemple, pour faire votre liste de courses. Vous mettez une liste qui appellent bah, ma liste de courses et euh, dedans vous mettez tout ce que vous voulez acheter et chaque ouais. carte c'est bah, j'ai acheté du pain euh, du camembert etc très bien et la bière aussi c'est important et voilà mais vous pouvez le faire autrement vous pouvez dire ok euh, bah oui mais je, comment je sais que j'ai acheté ou pas ma bière eh bien je peux faire ça bah, du coup avec trois listes à faire enfin, à acheter en cours d'achat et euh, acheter bon en vrai avec les listes avec la, la partie course c'est plutôt à penser et acheter, point. Vous voyez, on n'est pas obligé de respecter à 100%. On s'adapte aussi. Oui. Et donc, voilà, c'est ça. On parle là-dessus. Et on, en gros, les cartes, elles peuvent se déplacer. Elles peuvent se déplacer de l'un à l'autre. Tu pourras peut-être faire une démo, etc. Mais voilà, c'est ce côté qui est super pratique. Dans chaque carte, on peut ajouter des commentaires, du texte. On peut faire ça à plusieurs. On peut se mettre à plusieurs sur une carte pour avancer, commenter. Et il y a même des checklists à l'intérieur. En gros, des, vraiment des petites étapes. J'ai fait ça, puis ça, puis ça. C'est vachement pratique. Ouais. Je donne un exemple dans la diagonale. Admettons que je veux faire. Euh, bah, vous voyez derrière l'image, elle est tirée de la page de chargement. Bah, dans la page de chargement, qu'est-ce qu'il y a Mettre l'image. Il y a faire les animations sur euh, bah, un fichier qui est téléchargé. Tous les fichiers qui sont téléchargés. On a déjà trois tâches. Trois tâches. Eh bien, ça y est. On a une carte qui s'appelle faire la page de chargement. Et à l'intérieur, on a une checklist. Trois étapes dans cette checklist. C'est ce que je vous ai dit. Et voilà. Elle a été dans à faire. En ce moment, euh, réellement, en ce moment, elle est dans en cours, et elle va bientôt être mise dans fini euh, d'ici quelques, quelques jours. Oh. Et oui. Voilà, bon, Et ça fonctionne très, très bien. L'essentiel, c'est de communiquer. L'essentiel, c'est de parler. Et même à distance, ça fonctionne bien. L'essentiel, c'est de communiquer, d'avoir des outils qui permettent d'agréger un code commun, et donc du coup, de la matière commune. Et après, euh, ça avance très bien. Mais euh, on va dire, il faut garder à l'esprit que si quelqu'un n'est pas là, faut il faut qu'il soit capable de savoir où on en est. Ouais. Après, quand tu parles de communication, c'est vrai que c'est, euh, je dirais même le, la base, je pense, de ce projet, et de tout projet, en fait, de, de pouvoir communiquer. Euh, je sais que euh, ça doit être l'une des premières fois, alors là, c'est pas le vulgarisateur, c'est pas comment qui parle, c'est euh, le, le participant à la diagonale, mais je sais que c'est peut-être un des seuls projets, oui, un des seuls projets que j'ai pu participer où il y a euh, cette, cette réelle bienveillance, cette réelle communication. Et surtout, comme tu disais, qu'il n'y a, ce... a pas de chef. Il y a un leader, toi, clairement, euh, que j'ai tendance des fois à dire un apporteur de, de projet. Voilà, je t'appelle souvent comme ça. Hein. Mais euh, voilà, il y a le leader et euh, les non-leaders, en fait. En fait, moi, je pense qu'on est et... tous leaders à, à, à un niveau. Parce que moi, je ne sais pas trop comment le dire. Parce que mais... toi, tu es leader sur, sur plein de parties, en fait. Tu amènes des idées, tu amènes des blagues. Oui. <rire> tu amènes <rire> la bonne humeur. Oui. Euh, et en je plus, plus chacun, on a, on a nos valeurs communes, Toi, Et euh, Des valeurs aussi... Euh, qui, qui nous apporte plus à l'un ou à l'autre. Et euh, je prends des exemples. Euh, moi, des fois, bah, ça m'est arrivé de ne pas être présent le mardi. Tu as été là à nous rappeler, et ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que tu là à nous rappeler, mais attends, c'est quand même important. Et on voit en fait que chacun, comme tu dis, on a cette vraie bienveillance à dire, mais attends, euh, bah, chacun va se dire, mais ça, cette partie, elle est importante. Et l'autre va dire, bah, non, ça, c'est moins important. Et on arrive à se compléter. Alors, moi, je dis tout, toujours, ça fonctionne bien dans des groupes de 4, 5, hein, 6. Euh, quand on est 10, 20, c'est notre gestion. Moi, je suis monté à 14 dans une entreprise, j'ai vu les différences de gestion. Euh, où là ouais. en fait on fait des différents niveaux Mais ça fonctionne aussi hein. ouais. Mais euh, on va dire que grâce à un petit groupe C'est toujours plus facilité dans, dans ce côté là Et c'est vrai que c'est Très agréable C'est quelque chose que j euh, On ne trouve pas forcément dans le professionnel Et qu'on devrait Ouais je suis d'accord voilà. Donc euh, j'appelle à toutes les personnes qui regardent Et qui sont chefs d'entreprise, managers et tout ça Sortez vous les doigts du Comme dirait dans Camelot. Sortez vous les doigts du cul Carrément ben, ça fait partie euh... de mes missions. De mes missions, c'est de réussir à, à montrer ça dans l'entreprise, que sans changer toute l'entreprise, on peut apporter des petits plus, des petits changements tout simples, oui. qui font effet boule de neige, mais positif. Donc, euh, voilà. bon, je ne suis pas l'idée de l'inverse de la boule de neige, mais on voit l'idée. Tout à fait. Ne pas confondre l'ajout d'un baby-foot et la bienveillance. Ce ouais, bien oh, oh, très joli, il m'en dit. Oui, ouais, carrément, carrément, carrément. Voilà. Euh, du coup, alors, tu nous as parlé vite fait euh, d'Agile. Oui, ce cher euh, Est-ce ouais. que tu peux éventuellement nous en dire un petit peu plus sur le sujet ouais Agile, bah c'est une personne qui a 53 ans. <rire> D'accord. Pour... <rire> ok, c'est celui qui dit plein de gros mots, là, non Oui, tu sais, celui qui râle tout le temps, là, le bon vieux français. Voilà. Là. Monsieur <rire> de la Tourette. Ouais, pa... <rire> yes, L'Agile de pardon. la Tourette. Ouais, je l'avais pas su là tiens. elle est bien. Elle est bien. <rire> Euh, agile, c'est quoi C'est un état d'esprit aujourd'hui qui existe depuis euh, une bonne trentaine, cinquantaine d'années, on va dire, même quasiment. Et il est au goût du jour depuis euh, moins de dix ans. Euh, mon entreprise s'appelait Netil. Ma première entreprise, c'était le .NET. C'est un langage, euh, un framework, pardon, euh, agile. Donc, euh, clairement, il y avait cet état d'esprit-là. L'agilité, c'est quoi C'est partir sur deux points. C'est euh, créer un cadre agile, euh, flexible. Donc, en gros, c'est la flexibilité et la bienveillance euh, et surtout l'amélioration continue donc en gros c'est de se dire que comment construire un projet lorsqu'il y a du changement tout le temps voilà. et euh, moi j'aime bien dire le roseau plie mais ne rompt pas mundi placet et spiritus minima ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type le roseau plie mais ne cède qu'en cas de Bon, ce qui ne veut rien dire non plus et dans mes formations, je parle toujours d'un roseau, euh, à la différence d'un chêne, vous connaissez la fable de la Fontaine là-dessus, et c'est vraiment cette image-là. En fait, cette, image, cette, cette, cette fable parle réellement de l'agilité, à savoir qu'on a toujours un, une base solide, et après, on va être capable de s'orienter par rapport au changement, quitte à aller à droite ou à gauche, mais on garde toujours la base. La base, c'est quoi C'est la vision. La vision qui est toujours la même, je veux ça. Si la vision change, par contre, il faut reconstruire un projet, une nouvelle idée. Mais normalement, la vision, durant tout le projet, pardon. Donc c'est ça, ça l'idée de l'agilité. C'est comment réussir à, à résoudre la problématique suivante, ben, comment avancer dans un projet où tout change. Où tout change. Et du coup, euh, comment le faire pour que ça réussisse eh bien, on va poser un cadre. Ce cadre nous définit ce qu'il faut faire. Et une des possibilités, j'ai dit bien une, c'est l'agiter selon Scrum, par exemple. C'est de se dire, on va itérer toutes les trois semaines. Toutes les trois semaines, on voit le client, on lui fait une démo livrable. On va étudier ses besoins pour réitérer après, pour réitérer, pour réitérer, etc. Et toute la fin à chaque fin d'itération, il va pouvoir, ce, ce client ou cette client, dire, « ben Moi, en fait, ce que je voulais là, ben les prochaines, je ne les veux plus, j'en veux d'autres. » Par contre, ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais maintenant, ce que je veux pour la prochaine itération, ben, par exemple, je vais donner un exemple concret pour construire un vélo. Admettons, on est en train de construire un vélo. On est en train de construire ben, le guidon. Et On avait prévu de le construire dans la prochaine itération, donc la semaine prochaine. Et le client ou la cliente dit, ben, moi, je ne veux plus un guidon qui freine comme ça, mais un guidon avec vraiment un système où j'appuie pour freiner. Voilà. Ben, ça change. Ça a changé. Ben, pas de problème. On est OK. Donc, vous pourrez aller voir le manifeste agile là-dessus. Ça cadre tout, tout ce qui est grande idée d'agilité. Scrum permet de répondre à cette problématique à sa façon. Mais il y en a plein d'autres. Voilà ce que c'est l'agilité. D'accord. Ok, donc, alors, il ne faut, faut pas non plus, j'imagine, confondre agilité et euh, dire oui à tout. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. savoir dire non. En fait, c'est un non-bienveillant, c'est-à-dire que qu'au client ou à la cliente, on va être capable de dire, attention, ça, il euh, n'y a pas possibilité. Ou alors, si tu le veux, ça va nous prendre plus de temps que prévu, donc peut-être que ça va décaler le projet. En gros, on est aussi en train de dire que la date butoir, ce n'est plus une date contenant, euh, par exemple, 50 fonctionnalités. Non, euh, 50 fonctionnalités dites, c'est-à-dire écrites, non, il y aura peut-être 50 fonctionnalités, peut-être qu'il y en aura moins, mais au moins, celles qui seront faites, elles fonctionneront bien. C'est ça aussi la règle. Ouais. C'est-à-dire que si on change tout le temps, bah, faut, faut, on ne peut pas tout faire. Hein. On n'est pas des machines et, et même les machines elles produisent un maximum de leur régime. À un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, il faut arrêter de croire que l'humain est une ressource. L'humain est un humain qui a aussi des envies, des plaisirs et qui euh, bah, aussi a aussi des limites de fatigue. Et plus tu fatigues un humain, moins il produit, si on veut parler au niveau juste production. Donc, trouver un juste équilibre entre ce que veut le client, ce qu'il attend, et ce qui est attendu à la fin. Et si quelque chose marche, c'est déjà bien, plutôt que quelque chose qui a plein de choses, qui plein de fonctionnalités, qui fonctionne à peine. Voilà l'idée. On ne va pas faire de rush. D'accord. Génial. Génial. Normalement. Eh ben, merci pour, euh, pour cette réponse euh, précise, qui, qui éclaircit un petit peu sur effectivement le domaine de l'agité qu'on entend alors, euh, dans le milieu, euh, dans le milieu de, des ESN euh, et dans le milieu de l'informatique. On l'entend un petit peu à tout va, euh, je pense avec beaucoup de gros n'importe quoi aussi sur le sujet. Hein. Euh, voilà, c'est le mot du moment, pour une fois il est en français, c'est agile. Euh, si on te demande de changer un truc et que tu dis non, c'est « ah mais il faut être agile si ». On... Voilà, donc ça permet aussi de, de clarifier un petit peu euh, de ce point là. Evan, bah, est-ce que tu peux un petit peu nous parler, alors d'un point de vue euh, gestion de projet, d'un point de vue personnel, d'un point de vue euh, tout, hein, euh, un peu nous parler des erreurs, parce que tu parles beaucoup de, de l'amélioration par l'erreur, et là-dessus on est tout à fait raccord. Euh, quelles sont un peu les erreurs, les grosses erreurs bien sûr, hein, que tu as pu commettre dans la diagonale du poulpe, et euh, bah, quels conseils tu donnerais sur, euh, aux gens pour éviter justement ces erreurs-là, et pour euh, bah, optimiser la chose oui. Alors déjà, la première chose, c'est qu'en donnant les conseils de ne pas faire une erreur, l'inconvénient, c'est que ça permet d'éviter cette erreur, mais ça permet d'en découvrir d'autres. Euh, ouais. Je donne exemple de ma première boîte que j'ai créée pendant 8 ans. J'ai commis énormément d'erreurs, mais un truc de malade. J'ai fait mon, ma, mon introspection hein, qui a duré 2 ans et demi euh, sur ça. Euh, et j'ai vu toutes les erreurs. Je les ai vues, même je les voyais à la fin, mais j'ai pris du temps pour bien analyser ça. Et du coup, bah, j'ai recréé une autre boîte. J'en ai créé deux, du coup. « left to be curious » et « La Diagonale et, ». Euh, et je commets d'autres erreurs. Ça qui coule, c'est cool, que je ne je commets plus les mêmes. Ou peut-être que si, mais différemment. Donc, premièrement, euh, oui, je veux dire quelles sont les erreurs. J'y arrive, arrive. Mais tout d'abord, c'est que ben, d'un sens, peut-être que vous les ferez quand même. Je pense qu'il y, y a une sorte de, de chemin. Je ne suis pas quelqu'un qui croit au destin, mais je crois à, à ce besoin où on doit construire, construire naturellement notre chemin et même si tu l'évites, tu, tu suivras ce chemin. Bref, c'est notre parenthèse, mais c'est vraiment ce que je pense. Euh, les grosses erreurs, c'est quoi La première, c'est… Est-ce que j'ai vraiment de grosses erreurs sur la diagonale Oui, la première erreur, c'est euh, de, de ne pas avoir décidé euh, d'y aller à fond là-dessus. En fait, euh, j'ai cette tendance réelle et naturelle à aimer faire des multiples choses en même temps. J'adore ça. C'est mentalement un besoin nécessaire pour ma survie, réellement. Euh, je fonctionne comme ça. Je comprends. Si j'ai si un, je je, voilà, si un vide, à, il y a un vide, bah, je vais le combler. Mais c'est pas euh, sans euh, manque, c'est que j'aime ça, point. Et voilà. Donc, tu as l'air de partager. Oui, mais je, je, je, te, je te comprends, mais tu même pas à quel point. Et donc, du coup, pour moi, ça a été l'apprentissage. En 8 ans, déjà chez Netil, ma première boîte, je l'ai vue. Je m'éparpillais. Du coup, on dit qu'on s'éparpille. Ce type de profil comme nous, du coup, enfin, je dis dire moi, mais tu as l'air de ça, mais j'aime pas dire nous. Je, tu parles de toi et je parle de moi. Mais en tout cas, comme moi, bah, c'est vraiment… Bah, on a tendance à s'éparpiller et à créer plein plein de choses et les laisser bah, des fois un peu les pauvres petits. Quoi. On ne les nourrit plus, etc. Et on, en plus, on est même frustré, même triste par moments. On s'en veut, etc. Donc, je dirais sur la diagonale, bah, ça a été ça. La première chose, c'est de commencer à trop m'éparpiller. Entre-temps, moi, je suis allé voir une coach… Pour cadrer tout ça, pour m'apprendre à cadrer, parce que j'avais réussi certaines étapes, mais il y a d'autres choses, je n'y arrivais pas. Et maintenant, ben, j'ai accepté mon éparpillement, mais c'est un éparpillement cadré. C'est-à-dire que je sais ce que je veux, j'ai défini mon cadre, et là-dedans, ben, voilà, ce que je dirais, c'est ça. aller voir quelqu'un, quel qu'il soit, un ami, un collègue, une coach, un coach, ce que vous voulez. Moi, c'est en tout cas ce qui m'a aidé énormément à repositionner en fait, mes vraies envies. Et je regarde en haut, hein, parce que vous ne voyez pas, il y a écrit chemin de vie, et j'ai vraiment écrit mon chemin de vie. Donc je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi tous les matins, je me lève à bosser une demi-heure, une heure, suivant le temps que j'ai sur la diagonale. Donc Je m'éparpille plus en fait. Je sais exactement ce que je fais sur ce projet. Des choses, je laisse maintenant complètement tomber certaines parties. Alors, je tiens à rassurer, c'est pas encore magique. Il y a encore plein de choses que… Oh merde Je m'éparpille encore. Là, j'ai encore une idée de projet. On a parlé d'escape game, etc. Enfin, bref, ça revient. C'est normal, c'est naturel. Voilà. J'en ai d'autres pour toi, t'inquiète pas. <rire> Donc, j'ai… Euh... C'est tant mieux, je dirais, parce que ça fait partie euh, des personnes. Il y en a besoin dans, dans un groupe, c'est ceux qui ont des idées tout le temps. Et par contre, il y a besoin de la personne opposée. Mais j'aime pas dire opposée, mais qui aide à cadrer ça, c'est complémentaire. Une... Ouais, c'est ça, complémentaire, qui va complètement oui. bah, cadrer le truc. Dire attends, non, non, attends, attends. C'est pas agréable, mais des fois, heureusement. Donc ma coach m'a aidé pendant 14 séances à ça à construire d'autres choses. Mais ça... donc, premier point, c'est ça. Première erreur, ça a été ça, c'est qu'en gros, à un moment donné, j'ai beaucoup passé de temps, puis à un moment donné, je n'ai plus du tout passé de temps, puis à un moment donné, bah voilà. Donc, c'était un peu éparpillé, donc pas assez cadré. Le deuxième point, ce n'est pas une erreur. Moi, je ne considère pas que c'est une erreur. C'est qu'on bah, a changé euh, euh, de euh, moteur de jeu. On est passé de Phaser à Godot, qui fait que bah, Phaser, j'avais super bien avancé, hein, vraiment. Mais là, j'étais seul sur le projet. Et en fait, j'ai remarqué que ça motivait moins l'équipe aussi. Euh, et je me suis dit oula c'est pas cool et euh, je sentais que personne vraiment osait le dire en fait vraiment je sentais qu'en creusant voilà et puis bon bah c'est cool bon. et puis euh, à un moment donné je me suis dit bah tiens je vais profiter que Félicien arrive pour qu'il étudie tous les, tous les moteurs et au fond de moi j'avais vu Godot hein, depuis un bon paquet de temps et euh, je voulais pas pour plein de raisons, il y avait des vraies raisons concrètes hein, et, euh, et réelles et puis en fait bah, je voyais qu'il bah, y avait l'adhésion de, de Félicien, puis moi ça commençait à revenir Tiens. donc là-dessus on est parti là-dessus, puis tout d'un coup, pof, ça a permis d'émerger ça, donc pour moi c'est pas une erreur, parce qu'au sens, il y a des moments donnés il y a des étapes, et des étapes elles étaient nécessaires mais je dirais peut-être euh, si je devais donner un conseil euh, ben, grâce à ce qu'a fait Félicien d'ailleurs euh, avoir un outil qui permet de, de se poser peut-être encore plus les questions sur les moteurs parce que c'est pas encore assez clair, ce qui, quoi apporte quoi moi, par exemple, Unity, euh, j'aime pas du tout. Pas du tout. Mmh. Comment mmh. il est fait niveau interface, j'aime pas du tout. Et, euh, et ton comment, foutoir. Euh, comment Il est foutoir. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je m'y sens pas bien. Et pourtant, j'en ai fait des outils. Je veux dire, euh, en 20 ans de carrière, j'en ai vu, et je pense qu'il y en a plein qu'on a vu. Mais je sais pas, j'ai pas aimé. Et du coup, bah, dès que j'ai vu Godot là, j'ai revu, j'ai vu que c'était bien cadré, et boum, on sent mieux. Il y a moins de choses que sur Unity, mais pourquoi pas Donc voilà, on va dire ces deux erreurs. Après, je dirais, il y a un autre point, c'est niveau équipe, parce que vu que c'est du bénévolat, il y a peut-être eu à un moment donné, parce que je découvrais aussi cette partie-là, moi, je travaille beaucoup avec des salariés, donc la motivation n'est pas la même, etc., même si au début, si, ou après, je dirais, pour qu'ils restent, et qu'ils améliorent le projet d'entreprise. Là, c'est un peu différent, c'est que j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes sur, sur la future entreprise de la Diagonale, savoir qu'à un moment donné, on était une vingtaine, vraiment, à vouloir bosser sur le projet. J'ai vraiment cru, je me dis, bah, super, si chacun met une petite demi-heure, bah, c'est cool, on va avancer. Mmh. Chacun fait sa partie, C'est pas compliqué à gérer niveau de tâche, on a tout ce qu'il faut, comme je dis, Trello, euh, on a GitHub derrière, Enfin bref, c'est simple de mon point de vue. Et puis, à chaque fois, j'ai vu euh, pic de motivation, pff, pic de motivation, chaque personne faisait ça. Et je me suis dit, merde, bah, j'ai mal géré le truc et je me suis mis en question obligatoirement et le truc que j'ai remarqué c'est que un, moi bah, vu que je m'éparpillais, je n'arrivais pas à consacrer du temps aussi à fidéliser, à, à, à créer la cohésion en bénévolat et deuxièmement il bah, y a aussi bah, les personnes quand elles viennent euh, bah, peut-être que j'aurais dû je ne sais pas, ça c'est une vraie question que j'ai je n'ai pas de réponse comment réussir à, à présélectionner moi je ne suis pas de cet avis, je laisse toujours les gens rentrer puis s'ils si ont envie de partir, ils partent mais moi, je, je me crois. dis est-ce que parce que à force de voir une personne, des personnes partir, ça peut peut-être démotiver. Voilà, c'est des questions. Mais sur le côté fidélisation, ouais, je me dis, là, on a un bon, là, ça fonctionne, à, ça, ça fonctionne bien, parce que bah, il y a eu ce cadrage, parce qu'il y a eu euh, aussi, moi, j'ai réussi à me cadrer dans ma tête, parce que c'est clair maintenant, je n'ai plus envie d'abandonner ce projet. S'il faut en faire toute ma vie, je le ferai. Mais vraiment, hein, ça m'habite réellement. Je rêve, je pense de ça mais tout le temps. Euh, c'est impressionnant quoi. pas tout le temps tout le temps j'ai à... mes enfants aussi hein, et ma femme mais, <rire> mais euh, tout ce qui est de temps libre c'est je dirais à 60% minimum c'est de la diagonale et du coup euh... Alors... voilà d'accord je pense que euh, pour, pour compléter un peu ce que tu dis je pense que ce qui a ce qui a motivé le noyau dur c'est que il euh, y a une partie qui doivent plus considérer que c'est ton bébé qu'ils ont, euh, sur lesquels ils travaillent, mais ouais. ils, se, ils se le sont appropriés, je pense à, bah, à moi en ce qui me concerne, mais à, à Anthony euh, et à Félicien parce que pour moi c'est pareil. Euh, je pense que Peut-être moins félicité encore pour le moment, mais ça va arriver. Euh, je pense qu'il ne considère plus qu'il travaille sur le projet La Diagonale du Poulpe d'Evan Boissonneau, mais il, il travaille sur notre projet La Diagonale du Poulpe. Et c'est euh, le fait de s'être de, oui, de approprié le projet. Je pense que c'est là que, euh, que, que réside ce, ce, petit, ce petit quelque chose qui peut manquer dans, dans les autres qui auront le pic justement de motivation et puis la, la descente derrière. Ouais, tu as raison. Je pense. Et euh, moi, je l'avais vu chez Netil, ma première boîte. Hein. J'ai vu des personnes qui sont venues, qui étaient là juste comme ça. Et, euh, et en plus, c'est que les valeurs n'étaient pas bien définies, etc. Il y avait et toute cette construction aussi. Quand euh, je dis, on apprend de ses erreurs. Et du coup, euh, oui. bah, c'est vrai que je remarque l'avoir fait mieux que chez Netil. Chez Netil, j'ai réussi à le faire sur les trois dernières années, sur les quatre dernières années, sur les huit ans. Donc, la moitié du temps, les premières, j'avais un peu de mal encore. Normal, je, je me découvrais entrepreneur aussi. Donc, il y a de l'apprentissage. Clairement, il ouais, y a ça, cette fidélisation. J'ai regardé une vidéo de euh, Coup d'État. Vous connaissez peut-être euh, la chaîne Coup d'État. Allez ouais. voir. Euh, Coup d'État, ça vient de The Family. The Family, c'est un incubateur de start-up. Ils ont créé Coup d'État. Coup d'État, c'est des vidéos en fait pour aider les entrepreneurs à, à apprendre, à être entrepreneur. Et euh, une d'entre elles, c'est euh, comment développer sa communauté. C'est marrant parce que ça fait quoi ce que tu dis ouais Ok. Ok. Ah bah, je vais peut-être peut aller voir. Je pense que bah, ça, sera ajouté, ça sera ajouté dans la liste des liens en dessous, hein, je pense. Donc, euh, coup d'état, eh bah, effectivement. Evan, question que je pose souvent aux collègues développeurs et aux collègues informaticiens de manière générale. Tu en as combien de litres de café par jour J'ai arrêté le café. <rire> oh oh. Ah ouais, Je n'ai <rire> pas arrêté. En fait, j'ai une... Mais c'est con. Hein. Euh, à la fin, vous allez savoir toute ma vie. Euh, J'ai arrêté le café, c'était chez Nettil. Alors en fait, euh, on était passé de la cafetière Sonseo à, vous savez, bah, la, le café filtre. Quoi, en fait. Et en oui. fait, euh, chacun, bah, on était tous acteurs de l'entreprise, donc on pensait à tout le monde. Et dès qu'il n'y avait plus de café, bah, on en remettait, etc. Quoi. Vraiment une communauté normale. Quoi. Et euh, du coup, qu'il y en a certains, ils forçaient un peu. Quoi. <rire> Et <rire> moi, je me souviens, à ce temps-là, beaucoup de café. C'était à plus de 10, euh, 10 tasses par jour sauf ouais. que c'était pas dix tasses légères quoi, c'était bien rempli et le café était corsé. Des fois je tremblais quoi comme ça. Donc du coup à un moment donné j'ai fait une overdose, j'ai fait donc ma première insomnie de ma vie euh, et pour moi ça a été le signe réel stop. J'ai fait donc du coup euh, mais vraiment une cure pendant deux ans, trois ans, trois ans de non café. Je ne buvais plus un seul goutte de café et j'allais beaucoup mieux, je me sentais beaucoup mieux, meilleure santé etc. Et puis après j'ai réintroduit le café euh, décaféiné. Et puis maintenant, je leur introduis une fois par semaine au maximum le café à deux grands max. Et je m'autorise maximum jusqu'à 14 heures. Parce que bah, je vieillis aussi. Et en plus, vraiment, je me suis fait une méga overdose. Quoi. Et vraiment, c'était hein, si pas bien. Hein, j'ai jamais mon cœur palpitait, un truc de fou. Je vous ai dit, j'ai fait ma première semaine de ma vie. vie. Je suis quelqu'un qui dort, moi, comme un, comme un loi. Et euh, du coup, quoi, durant le temps que j'ai, je dors bien. quoi. Et euh, putain ça m'a fait flipper quoi Et euh, du coup j'ai arrêté J'ai arrêté et voilà, voilà tout ce soir J'en suis plutôt à combien de, de, de, thé de thé Je prends du thé maintenant J'en suis à 4 à 5 euh, euh, Tasses de thé par jour Voilà Alors ce qui est assez, ce qui est assez drôle c'est que euh, Tu parles d'insomnie J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps Donc n'hésitez pas à aller la voir sur les troubles du sommeil Et puis accessoirement sur les troubles de l'addiction aussi Donc euh, l'overdose de café euh, genre, je l'ai déjà fait plus d'une fois, c'est vachement pas agréable. Alors Evan, histoire de finir un petit peu, euh, est-ce que tu as d'autres projets que la Diagonale du Poulpe, on va dire, en tête ou sur le feu hein, Tu as l'air d'être quelqu'un assez euh, productif. Donc, est-ce que tu as d'autres projets que tu voudrais nous parler oh ben, La Diagonale est donc, comme je disais, la un bébé de Dev to be Curious, donc Dev to be Curious, c'est euh, ouais. mon premier projet après lannée il qui est en fait euh, Dev to be Curious, les développeurs, développeuses sont et restent curieuses et curieux. Je suis persuadé en fait que le développement est lié à la curiosité, je suis persuadé qu'en fait qu'on peut apprendre et partager en fait euh, tout cet apprentissage. Donc Dev to be Curious, c'est d'abord une entreprise autour de la formation. Donc du coup, il y a une chaîne, hein, ouais, Dev to be Curious, vous pouvez taper sur YouTube. Vous verrez ça. Donc là, c'est vraiment autour du code. Centré quand même sur JavaScript, TypeScript, Angular et .NET. C'est mes grandes passions. Donc, même si Java, je m'y intéresse, je n'en parle pas encore, mais j'en parlerai. Et ça va être centré sur la qualité logicielle et donc faire des formations. Donc, il y a pas mal de formations. Ça, c'est le premier projet. Donc là, lui, c'est lui qui me permet de vivre, en fait donc du coup, de sponsoriser en fait, la diagonale. Le deuxième projet, ouais, c'est lié à ce que je fais comme activité en dehors. Je suis un consultant qui aide à la pérennisation des développements. Donc L'idée, c'est comment structurer ou restructurer une équipe, un projet, une entreprise pour que les développements IT soient pérennes, donc viables et durables. Vraiment réussir à que ça tienne le coup et pas juste que ça vire ou qu'on abandonne même le projet en cours. Alors, des fois, il n'y a pas le choix, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses qui ne sont pas liées juste aux développeurs qui ne se forment pas le soir comme j'ai pu voir sur LinkedIn. Oui. Au lieu de, mettre, de pointer du doigt où le méchant développeur qui ne veut pas se former, il faudra peut-être creuser, il y a peut-être des problèmes dans l'entreprise, il y a peut-être problèmes de… Voilà. Il y a plein de choses à travailler là-dessus pour motiver les développeurs. Aujourd'hui, il y a une grande phase de démotivation de ce monde-là. En fait. euh, oui. Je suis persuadé qu'on peut le remotiver sans être passionné, hein. juste retrouver du sens dans ce qu'on fait et du sens dans l'entreprise. Et ça amènera que derrière les projets et donc l'entreprise sera plus viable. Voilà, C'est vraiment le deuxième projet que j'ai en cours et après j'en ai d'autres hein. il y a un escape game euh, que je suis en train de créer autour euh, euh, donc l'idée c'est de faire un escape game là, pour apprendre le SQL par exemple, on retrouvera une partie dans la diagonale ça je viens de le finir ça y est, il est en train d'être testé euh, bah, aujourd'hui et euh, à l'heure où on parle là et demain, donc ça se passe bien pour l'instant ils adorent ouais, et tous ces projets là donc de gamification et sinon bah, je fais partie j'ai rejoint la mouvance qui s'appelle Open Service Game euh, qui est de base parisienne et en gros, l'idée, c'est de créer des jeux sérieux, pas que des jeux vidéo, hein, des jeux sérieux, quels qu'ils soient, jeux de cartes, euh, n'importe, euh, et qui soient libres, libres libre d'accès, euh, communes créatives, voilà. la licence. Et l'idée, c'est tout jeu qui vous intéresse pour vous permettre de former, d'apprendre des choses, de transmettre dans l'entreprise, vous pouvez l'utiliser. Et du coup, ben, je suis… Euh, alors, on l'a mis en pause à cause du Covid, parce que moi, je n'avais plus le temps, euh, niveau gestion de famille, tout ça. Mais euh, je suis celui qui est euh, co-gérant de Open Source Game à Nantes, là où j'habite. Et donc ça amène la même idée en fait que la diagonale. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que on peut amener plein d'idées sans. Et il y en a qui voient la manipulation sans ça. Ah, ouais, on va jouer, donc tu vas m'avoir. Non, non, Il faut vraiment y aller en bienveillance. Et le but, c'est vraiment d'apporter quelque chose. C'est cool. Donc là, l'idée, c'est d'apporter ça. Et c'est Alexandre Cash. Vous pourrez voir ça sur LinkedIn, par exemple, qui a initié ça. On s'est rencontrés. Euh, il m'a fait adhérer à son projet. C'est quelqu'un de dingue. Il est partout lui. Je ne sais pas comment il fait. Et du coup, euh, non, mais vraiment, c'est tous les projets, tout le temps, il, il m'épatte. Et du coup, il fait fédère vachement sur ça. Euh, bon, moi, je l'ai mis en pause à cause du Covid. Ça m'embête un peu, mais je le remettrai. Donc, en gros, c'est une soirée par mois où on se retrouve, où on avait tenté d'ailleurs de co-construire un jeu. On avait commencé d'ailleurs. Et, euh, et on va reprendre ça bah, à la rentrée, là, en septembre. On verra suivant, bah, bien sûr, le Covid, quoi. S'il y a de secondes vague ou pas, hein, croisons les doigts que non. Oui. Respecter les gestes barrières de mon point de vue niveau business, s'il y a intérêt. Mais euh, c'est clair qu'on espère que ça ne va pas reprendre parce que ça serait, ça serait dommage, quoi. Mais bon, sinon, moi, je le passerai en, en virtuel. Voilà mes projets en cours. J'en ai encore plein d'autres à côté. J'ai un blog qui s'appelle Parent Entrepreneur où je parle de comment on fait pour allier l'entreprise et la parentalité. Voilà. Mais c'est plus satellite. J'ai consacré deux ans de ma vie, vraiment un an et demi à plein temps. Maintenant, je le mets en pause parce que j'ai envie de me consacrer à la diagonale à 100 en plus de mon business. Donc du coup, alors, euh, Dev To Be Curious, j'imagine une chaîne YouTube aussi, comme tu disais, euh, par entrepreneur, j'imagine qu'il y en a une aussi. Ouais, elle dort un peu, comme je disais, parce que dans ma, mon chemin de vie oh. aujourd'hui, euh, j'en parle, voilà, une ou deux fois par an, en fait, maintenant. Il y a une chaîne podcast, d'ailleurs, je suis en train de reprendre tout ce que j'ai écrit, mais clairement, ça ne va pas aller trop loin après, parce que j'ai plus de temps. j'ai plus de temps pour consacrer. Quand la diagonale arrivera à, à, à, au moins à la démo, je pourrai reprendre un peu de temps. Mais clairement, ça m'habite toujours parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas être entrepreneur ou entrepreneuse hein, parce que bah, ils disent « Ouais, mais attends, si j'ai des enfants, etc. » Donc, aider à ça, moi, je voilà. dis « Oui, oui, c'est possible. » C'est dur, mais c'est fa faisable. C'est dur, mais c'est faisable. C'est dur, mais c'est faisable. D'accord. Tu as d'autres chaînes YouTube peut-être euh, que c'est de là Non, non, c'est oh. celle-là. Euh, clairement, celle où je suis très actif, c'est Dev2bq. La diagonale, on va la reprendre là en montrant les démos. Euh, pas entrepreneur ouais. un peu moins. Et puis, bah si, celle de la pérennisation, c'est Evan Boissonneau. Evan Boissonneau et Evan le concrétiseur. D'accord. Evan le concrétiseur. Et non pas Evan le concrétisateur que j'ai pu Par dire tout bon. à l'heure. Ah, T'inquiète, hein, ça, ça marche très bien aussi. Hein. Evan, dernière petite question. Et puis après, peut-être je te laisserai euh, la parole. Peut-être, hein, si t'es sage, uniquement. <rire> J'espère je l'avoir été. Euh... T'as été entrepreneur. T'es maintenant leader sur un projet. Euh bénévole, est-ce que tu peux un petit peu nous dire les, bah les, les contraintes déjà euh, humaines et euh, est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes chez des bénévoles que tu accepterais pas chez des salariés ou vice versa, au contraire, des choses que tu recherchais euh, chez un salarié que tu recherches moins chez un bénévole ou encore vice versa, ce qui fait un troisième vice versa, ce qui revient à la position initiale, bref, tu as compris la question. <rire> Très bonne question, punaise. Euh, je t'avoue que c'est là, même... enfin, je... c'est la première fois qu'on me la pose. Euh... <rire> bah, je découvre pas mal de choses du bénévolat. Euh... Cependant, ce que je vois, c'est qu'en bénévole, euh, tu acceptes plus facilement les personnes parce que derrière, il n'y a pas de salaire que tu dois justifier. Donc, du coup, euh, oui. la personne est réellement motivée de base. Alors qu'en entreprise, j'ai rien contre mettre mes anciens salariés, au contraire, je les adore et pareil, je les ai remerciés tellement de fois d'avoir été présents jusqu'à la fin. Mais par contre, il y a quand même une envie quand tu es salarié, c'est d'avoir ton salaire, quelle que soit ta motivation. Ou alors tu deviens associé de la boîte, ce que j'avais proposé deux ans avant la fin de Netting. Mais c'est clair que moi, je vois le bénévolat un peu comme une association on s'associe sur un projet commun. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui peuvent mettre des billes, ça ne change rien. Et du coup, clairement, ça change totalement l'ouverture en fait. Alors après, est-ce que je pourrais accepter certains salariés en, euh, si tôt, est-ce que ouais, ces salariés qui deviennent bénévoles, est-ce que je les accepte plus que lorsqu'ils sont salariés Moi, je ne suis pas comme ça. Euh, mais les personnes qui sont venues chez Nutile, j'ai fait attention à qu'elles qu respectent bien le cadre qui était mis, le euh, côté technique que j'ai besoin sur les projets qui doivent avancer. Ça peut paraître sur la Diagonale. Je ne vais pas accepter tout le monde sur la Diagonale. Euh, je ne vais pas en parler à tout le monde. Et puis, souvent, en discussion, je ne propose pas à tout le monde de rejoindre la Diagonale. Alors, il y en a certains qui me proposent de venir. Ouais, j'ai fait l'appel. Des fois, ben, comme là, je fais l'appel à l'aide. Mais pareil, on échange. On voit s'il y a le feeling. On voit que s'il y a un intérêt. Et, et après, s'il y a un intérêt, mais on ne sait pas quoi faire, on teste. Moi, il y a une personne chez Netil. Je ne savais, savais pas du tout sur quoi j'allais l'embaucher. Je l'ai embauché quand même. Et en fait, il est devenu testeur et directeur de la recette, donc des tests logiciels de la boîte. Alors au début, je l'ai embauché pour ça, mais je n'étais pas sûr. Et à un moment donné, il me fait 20, j'en ai marre de ça, j'ai envie de faire autre chose. Ok, on essaie autre chose. Donc, avant de dire on licencie, bah, moi je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire avant de ça Ou avant de dire je pars, est-ce que tu ne peux pas changer Donc, je te dirais oui, il y a quand même ça, ça qui est en jeu. Mais pour moi, euh, il y a quand même ce côté où bah, essayons et on verra après. La période d'essai sert à ça, moi j'aime toujours dire. Souvent, les, les entreprises elles foutent la pression. Euh, c'est mes collègues qui décident ça, ceux qui voient, elles foutent la pression sur la période d'essai en faisant croire que c'est que l'entreprise qui a le pouvoir sur la période d'essai. C'est complètement fou. Non, non. Voilà. Non, non, non. Et c'est horrible de penser comme ça, t'imagines Ça voudrait dire qu'en gros, on n'est que des jetables de et on devrait remercier. Oh merci, nous avons embauché. Non, non, non. Et la période d'essai, pour, pour les gens qui ne sont pas encore actifs, c'est double tranchant. C'est aussi bien un risque pour le salarié qui bah, voilà il quitte une boîte, il va dans une autre, il tombe dans une période d'essai, donc si ça se trouve, bah, il ne va, il va, il va pas être gardé, et là il va se retrouver un peu... Mais c'est aussi un risque pour l'entreprise, euh, un risque entre guillemets, euh, dans le sens où euh, bah, on, en, on, on prend quelqu'un, euh, c'est pas parce que la, la, la personne, c'est la meilleure personne au monde qu'elle va accepter de rester. Et ça, beaucoup d'entreprises l'oublient. Beaucoup d'entreprises pensent que tous les salariés qui postulent sont des gens désespérés. Quand ils changeront d'état de, d'esprit, je pense que socialement, il y aura beaucoup d'avancées. Ah, je suis d'accord. Donc, toi, c'est un peu pareil en, en bénévolat. Moi, je pense que c'est la même chose, en fait. Mais tu as ce, ce plus que quand ta personne elle est bénévole. Bah, déjà, de une, tu as un peu plus de... Bah, d'arriver à la séduire, séduire dans le bon sens, hein, pas manipulation, oui. mais lui montrer en fait bah, ce qui est sympa sur le projet. Oui. Comme tu dis, fidéliser, créer un noyau dur, euh, faire que la personne a envie de rester, qu'elle s'approprie le projet encore plus que dans l'entreprise où il y a déjà le salaire qui oui. te motive de manière quoi. extrinsèque. L'idée, c'est que ça te motive quand même déjà de base. Bah, c'est bon, j'ai déjà ma thune, bon, je vais déjà rester un peu. Et, euh, et quand tu as envie de partir, bah, tu pars euh, peut-être plus tard que prévu. Quoi. En bénévolat, le côté un peu horrible, de l'autre côté, c'est ça, c'est que tu as une personne qui part, elle bah, part direct. On a le cas dernièrement, euh, respect, moi j'ai toujours dit vous partez quand vous voulez du moment que vous finissiez le travail que vous avez commencé, c'est tout. Et euh, c'est le cadre que j'ai mis moi dans, dans la diagonale. Donc ouais, c'est ce côté-là où bah, tu vois des fois pas, beaucoup de personnes partir, tu ne peux rien quoi. Et euh, encore moins que dans l'entreprise. Et tu te dis bon, bah, c'est comme ça. Si tu l'as mis en entrée, bah, tu acceptes le jeu jusqu'à la fin. Donc c'est ça, c'est que tu ne peux pas retenir quoi, entre guillemets, retenir, tu vois, il y a le salaire. Euh, un un oh, salarié, voilà. tu peux dire, bah, je te fais une augmentation, des fois ça fait rester. Evan, petit message aussi, tu parlais de, donc on cherche des sound designers, on cherche, euh, on cherche du dev. Euh, important aussi, on cherche toujours un community manager. Ben ouais, on n'a pas le temps de communiquer autant qu'on voudrait, c'est chaud de tout faire. Ben ah, oh, oui, oui. Ah, ouais. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour te dédoubler, quoi euh, Ouais, la bah, course des doubles tous, hein. Oh <rire> voilà. Donc, euh, effectivement, il y a toujours aussi le community manager qu'on cherche. Ah bah ouais, qui puisse animer, filmer, euh, nous cadrer même sur l'avancée. Qu'est-ce qu'il faut communiquer Comment animer la communauté L'idée, c'est qu'on soit connu, qu'on commence à se faire connaître, euh, que ce projet-là, ouais, euh, bah, il avance. Même si la tech aujourd'hui, elle a beaucoup avancé, euh, bah euh, qu'on puisse faire partie des grands, quoi. Moi, j'ai envie d'être connu. Bon. Voilà. Evan, pour finir, euh, bah, je te propose de, de te laisser la parole pour éventuellement, euh, voilà, proposer peut-être de rejoindre la Diagonale du poule pour toute autre chose. Tu as la parole. Merci de me donner la parole. Quand tu me l'as déjà bien donné, en fait. Euh, je te remercie. <rire> euh, ce que je souhaite, en fait, bah, c'est transmettre, voilà, euh, ouais, un réel envie que ça avance encore plus. Donc, euh, si ça vous intéresse de rejoindre la Diagonale, carrément, venez. On a vraiment besoin d'aide, au sens qu'on avance à notre rythme. Mais l'idée, c'est que si on veut que ce projet se concrétise rapidement, au moins la première démo, euh, bah c'est vrai qu'on aurait l'idée, ça serait fin d'année, début d'année prochaine. Euh, bah c'est sûr, on a besoin d'au moins deux, trois devs en plus, sur certains. On a besoin de 100 designers, euh, parce qu'on n'a pas envie de mettre que de la musique qui existe déjà. Carrément, vous êtes les bienvenus. Graphisme, bon, vous voyez, il y a déjà, on a déjà ce qu'il qu faut. En plus, euh, même sur le jeu 2, Emmanuel est là, donc C'est cool. Donc, ben ouais, si vous êtes développeur euh, ou si vous êtes sound designer, venez rejoindre la diagonale, on s'amuse et on développe, donc c'est cool. Euh, vous verrez, c'est du bénévolat. Donc, l'idée, c'est euh, euh, juste de s'engager et puis d'avancer. Au moins, finissez vos tâches, c'est cool. Et après, ben, bêta tester. Ouais, S'il y a des personnes qui veulent bêta tester, c'est avec grand plaisir aussi. Euh, au moins, la première démo, que vous nous disiez ce qu'il y a, ce qu'on peut améliorer, euh, si le game design est pas mal. Ça sera dans la suite, mais ça peut être déjà cool. Et apporter des idées. Et donc, comme ça, ben, rejoindre notre communauté, c'est avec grand, grand plaisir. Et partagez ça, diffusez ça, parce que crowdfunding, bah, fin d'année normalement. Objectif, deuxième crowdfunding, tentative fin d'année avec la démo. D'accord. Je te propose d'arrêter là la vidéo. Ah, carrément, carrément. Je te remercie beaucoup pour, euh, bah, pour ta présence sur, euh, sur la chaîne. Euh, vidéo de... qui aujourd'hui pour une fois, n'est pas de la pure vulgarisation scientifique, technique ou quoi que ce soit, mais un petit peu quand même, parce que euh, on, on, on pourrait voir ça un peu comme une vidéo de vulgarisation de gestion de projet. Ouais, Alors, carrément. Euh, carrément. De, de gestion de projet autant euh, technique qu'humain. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, je vois. Donc, euh, qui est peut-être des fois l'aspect le plus compliqué. Evan, merci. Merci à toi, un grand merci pour cette interview, c'était super sympa. Eh ben... C'était un plaisir hein, d'avoir de, de, pu te, te laisser la parole. Euh, je vais bien sûr mettre en lien euh, un peu tout ce qu'on a pu dire, hein, autant le YouTube, le, les Trello, les choses comme ça, des outils. Euh, on peut nous retrouver éventuellement euh, assez régulièrement euh, sur nos chaînes respectives. Euh, toi comme moi, on lit nos mails et on y répond. Et on lit nos commentaires et on y répond. Donc euh, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, euh, sur les réseaux sociaux, j'imagine que tu es assez présent aussi, donc euh, si tu permets, bah, voilà, je mettrai aussi en lien ton, ton LinkedIn euh, et tes différents, tes différents sites, si plusieurs sites tu as, et puis euh, bah, dans tous les cas, on se retrouve euh, très vite, toi, toi moi et tous, les, tous nos compagnons de voyage euh, pour travailler, Carrément. Carrément. toujours avec bienveillance. Et ça, c'est agréable. Avec bonne, avec bonne humeur. Et avec bonne humeur. Oui, oui, oui. Voilà. À très bientôt. À très bientôt.